رجعنا معكم في سمارت كونسو موادنا معكم يتواصل حتى النص نهار على إكسبرس أفهم منتو حتى النص نهار euh, nous avons un événement, un événement prestigieux, important, les du service client de l'année 2022. Nous avons le de ou sur le live FM, Le prestigieux palmarès de l'élection du service client de l'année 2022. Nous avons justement, à cérémonie, le palmarès le service client de Tunus, Smart Conso, Beshira Fakni, Aidi, si directeur de l'élection du service client de l'année. Si merci à, à merci pour l'invitation. Merci merci FM. Merci beaucoup. Nous avons dit que شكرا لكم مرسي على وجودكم معنا يلا نحب قبل جوست نذكر برقم الهاتف بما انو بارتي مل 11 تدفعوا مع موضوعنا ناخذ رايكم نتوما مستمعينا في السيرفيس كليون في جودة العلاقات مع الحرفي شنو تقييمكم لنجاعة مصلحة الحرفي كيفاش ممكن اليوم نطوره ولا نحسنوا معايير الجودة في مجال العلاقة مع المواطن هل مهم تثمين ثقافة خدمة الحريف صلب المؤسسات في تونس رايكم في الموضوع همنا مرحبا بتفاعلتكم بتليفونيتكم اللي توصلنا على 71 725 -2011. 70 725 000. نرجع معكم شوية على البيرح وعلى السريموني وشو نريكم شوية في, في الأجوي كيفش كان لديهون من السريموني نبدأ مدام النساء alors, euh, Mezzo, le groupe Mezzo, il assiste euh, à la cérémonie HED en tant que partenaire euh, euh, de l'Escda Tunisie ou, ou de Price, hein, spécialement, on va, on va le dire. <rire> hein? Puisqu'en fait, euh, puisque nous sommes un groupe français, on participe, enfin, on a depuis 20 ans, hein, puisque le premier Escda France, nous l'avons eu en 2013. Donc, on participe en tant qu'expert euh, de l'élu service client euh, de l'année Version française. Donc, mm -hmm. euh, on ne joue pas dans la version tunisienne. Mais le constat, est le, le marché tunisien, il est en évolution. Mm -hmm. Le consommateur, euh, client-consommateur, il est en attente. Voilà, de plus en plus exigeant, Fitounes. Mm -hmm. Et puisque, mm -hmm. exigeant, les, les, entreprises, les entreprises, très regardantes, le oui. côté Donc, ça a une certaine maturité. Où, euh, avec price on a vu vraiment une implication, une volonté. Euh, la relation client, ce n'est pas uniquement prendre un appel ou elle est uniquement la réclamation ou la La relation client, le groupe Mezzo, le savoir ne nous appartient pas. C'est une expérience, les ranata 2003. C'est bientôt 20 ans qu'on gère de la relation client pour des clients principalement francophones. Et donc l'idée est de dire allez l'expérience et les les différentes exigences dans les relations clients ailleurs. Allez je Le marché il arrive à maturité. Olinenarki aura les relations clients dans l'ère du digital. Olinenarki aura les relations clients dans l'ère de la pandémie. Olinenarki aura la bourse à les réseaux sociaux et les uh, uh, uh, uh, qui imposent les or sur la les relations clients et um, de ma les outils pour les gérer et ils sont très importants. Justement, qui m'a dit euh, l'ère du digital, l'ère de la pandémie, peut-être les en fin. T'as le Mezzo Tunisie le, Alors, Mezzo Tunisie, le, qui est le nerf de la guerre du groupe Mezzo, qui est une société théoriquement 100% française, mais contrairement, plutôt concrètement, à 95% tunisienne, à la khater, euh, le groupe fit 1200 collaborateurs, maintenant 900 fitounes, donc c'est vraiment la force vivante. En plus, c'est une société qui a commencé Fitunes sous batrage de France, donc c'est ce qui fait qu'on gère de la relation client à des partenaires, des donneurs d'ordre dans le B2B, dans l'assurance, fidé domaines saint le secteur bancaire, mm -hmm. les télécommunications, le B2B. Donc c'est des secteurs très exigeants. Donc mm -hmm. les clients consommateurs finaux internes, les consommateurs à ADIM, les téléphones. Une entreprise, euh, une banque. Donc, euh, c'est très exigeant et euh, aller, si on n'accompagne pas les entreprises tunisiennes fait des marchés. D'ailleurs, je vais profiter hey. de je France. Donc, en fait, réellement, le label. Ce n'est pas que un label tunisien ou la français, donc il mmh. s'est développé à l'international. Donc Mawjoud Zedah fait Allemagne, fait Espagne, le Maroc, le Tunis, donc France. Euh, ça donne à la dimension internationale. Mmh. Et les critères avec lesquels on évalue, on évalue les entreprises sont basés sur une norme européenne. D'accord. Donc euh, mmh. c'était euh, peut-être que je n'aurais pas un avis objectif. Mmh. Notre baromètre, c'est le ressenti, justement, de nos clients. Euh, Express FM, justement, est partenaire depuis la première édition du label et du service lien de l'année. Mm -hmm. euh, on a eu l'honneur, d'avoir euh, un de vos collaborateurs, Siwassim Belarbi en tant que maître de cérémonie. Mm -hmm. Donc, oui, une très, très belle soirée. Attends, euh, bien, oui, on a, a pu voir le, le nouveau palmarès, donc euh, 18 lauréats. fine. نترجع على cette troisième édition وعلى يمكن كل دورة فيها تجديد فيها نحسو معناتها نوع من التغيير ولت عادة هذية ولنا ما باهتمام كبير. مدام نساء مصادقة مديرة تونسية خلينا نفهمه أكثر. الélection client de l'année qui fait ولا يرجع بالنفع للكونسوماتور le consommateur, pour spécialement. je mm. sers les autres, les de ça, arnaud, tu et euh, de de Ama depuis l'ère, depuis la, la, la période pandémique, qui a le télétravail, le corona, le confinement, les délais de l'alcool, il y a une attente, puisque est il oula, y a des relation à distance. Donc, il y a une autre exigence. L'élu service client de l'année, à travers euh, la relation client, telle que aixna, on la voit avec le groupe Mezzo, mmh. euh, elle est basée premièrement à une réponse qualitative. alors on a l'impression que les questions, le client les réclamations, il est important de comprendre, les indicateurs de satisfaction, les il faut que les entreprises et comprennent que Medzou peut les accompagner. des marches très simples simple. a travailler la qualité de la prestation. Mané a baissé ou les des indicateurs qui m'a la réitération. Quand le client calme que je le Il la réponse je me un site internet mis à jour. Il laisse le le client y à l'internet, nest équipé que le un produit de qualitatif B à ma site internet faire mm. donc le consommateur tunisien il a besoin d'avoir une information à sa disposition mm. ils ont le qui fait un service client quand il passe par Messenger par Facebook n'est-ce pas mais il cache une réponse automatique, trop l'as dit, merci, c'est vrai. Les équipes, ils gèrent une relation 360, et les clients, ils travaillent avec le client, ils parlent au téléphone, à travers nos outils, on peut savoir qu'ils parlent sur le Messenger, sur un mail, sur un WhatsApp ou un Twitter. Mmh. Et donc, l'interaction, elle est gérée à chaque fois le appelle. Donc, le client, forcément, est très heureux. Lui tous, ma, nous et des clients, et des consommateurs, il ont l'article, ama, en fait, ma ils ne sont pas gentils, ou ils ne sont pas accueillants, en fait, nous cravons l'investissement dans relation client, nous avons un le marketing, ce qui est extraordinaire. si on investit les relation client, on va payer moins d'interactions le client va me recommander c'est vrai que le consommateur a évolué. Justement, pour rebondir, aujourd'hui. Ça ne suffit plus que d'acheter un produit uniquement. On parle ouais. d'une expérience client et d'un parcours client. C'est vrai que le site Internet, d'ailleurs, avant, avant même d'acheter le produit, mm -hmm. le consommateur est beaucoup plus averti. On n'avait pas autant de produits. Il a fait son benchmark justement à l'Internet, chez les comparateurs et ainsi de suite. Je pense que tout l'intérêt chez les c'est là où... Peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de l'activité des centres de contact. Le fait mm. que c'est euh, être là où le consommateur est. On a mm. différents types de consommateurs. Enfin, le consommateur, il, est, il reste très traditionnel. Il a le canal face à face. Il a le boutique, il a le l'agence. Et c'est son canal de prédilection. Mm. Vous voyez qu'il y a d'autres consommateurs ZEDA qui sont très autonomes et qui vont chercher l'information à mm. Had. Je ne sais pas le site Internet. Si le site internet n'est pas complet, justement, c'est là où il y a une frustration. et Éventuellement, on pourrait aller voir chez la concurrence sur un site peut-être qui sera un peu plus fourni. On pourrait switcher sur un autre canal à distance, toujours Messenger, WhatsApp qui commence à faire son apparition. Le canal téléphonique qui est là pour rassurer à distance. Digitalisation, vente en ligne. Mais quand qu'on qu'onشوف le nombre de transactions en ligne avec le paiement en ligne, mais le tarif pas. Mais elle, mais elle n'est pas. Donc, khashna bel thiqa hadik, ou thiqa hadik a distance, kifach tji? Hasb ray, marra khra. C'est le canal téléphonique qui doit être maîtrisé, l'ennu l'humain a une place prépondérante le parcours client. Pas mal le le bien sûr. La doson robotique, chouia ma taqallin qoul ala le chatbot ou كل شيء, ou Linafou maouch s'hel ra chatbot fi Tunis. Il y a trois langages, Il y a pour un chatbot, pour l'intelligence artificielle, de réussir à détecter des calculs. le consommateur, il est très exigeant, il a le droit d'être très exigeant. Donc un chatbot, il apporte le langage, si on la créé le dit que je n'ai pas compris le' n'a rien à voir femme enfin, un sentiment de frustration et la robotisation de la relation client chose qui n'est pas bon encore une fois à notre avis hein, au sein de l'élection du service client de l'année et Calimétrie je pense que doit sûrement me rejoindre sur ce point là ditman là où l'humain une place très très importante fait ouais. le parcours client exactement Madame Anissa, justement, euh, le, le service client, qui fait chez eux directement le consommateur, il apporte de la valeur ajoutée aux entreprises aussi. Tout à fait, à travers ce qu'on vient de, de partager comme euh, baisse des interactions, oui. augmentation de la satisfaction. Euh, il y entre guillemets des coûts cachés les manches al client il génère beaucoup d'interactions ben ça génère des ressources ne je me tire une crise les et le marketing et x et des des départements c'est la frustration qu'on aurait pu gérer un premier niveau C'est ma chose importante il y a les recommandations la relation client d'ailleurs le service client dans les années 2000 90 qu'on un centre d'appel on بعد ولا un centre de contact خاطر ولينا نحكيوا différents contacts oui. et canal بعد ولا oui. centre de relation client on بعد ولينا نحكيوا l'expérience ou l'enchantement client les entreprises if you can tu le marketing on va ما نلقاش le retour b ntaï لازم ينعرف parmi les raisons le qolak oui, c'est ça. Mais concrètement, on ne pas la relation client. Mm. Dans la pandémie, par exemple, le groupe on est même Mezzo. arrivé à l'émotion client. <rire> exact. <Enfin, rire> C'est une pandémie, période très délicate. C'est le but ultime, oh, de créer de l'émotion chez le client. Exact. Aujourd'hui, le groupe Medzo, il y a un indicateur qui s'appelle le sentiment, le ressenti client. On peut mettre des grilles, est-ce que tu as respecté le process, est-ce que j'ai oublié le client, est-ce que tu as dit Donc, Donc, Comment on fait On mesure à l'arrivée, euh, Humainement, ce n'est pas, un, pas une mesure de sentiment euh, intelligence artificielle, hey, c'est très important. Hey. Mais ahna on est la vision de l'humain. Donc, il y a à travers les critères, le temps de la voix, est-ce que ça une hésitation qui fait que le client calme Est-ce qu'il est en rupture Est-ce qu'il est hésitant Est-ce que juste, il commande bien une muslet. Et donc après à la fin quand il raccroche toujours avec les mêmes euh, les mêmes, les mêmes signes les mêmes hmm. signaux factuels hein. Alors, comment il a raccroché il n'est jamais touche on peut touche il a mais est à 24 heures. toutefois la façon l'approche que je j'entends parfaitement etc., mais. Il raccroche dans quelle situation, voilà, dans quel état émotionnel. Est-ce qu'il est dans rassuré, est-ce qu'il est dans sceptique, est-ce qu'il est donc pas rassuré mmh. du tout, Et c'est là où on doit générer une action derrière. Donc l'iuma fimedzo belhakn farq l'enchantement Premièrement, à la les donneurs d'ordre internes, ils sont dans ça, les entreprises. disent ena y a des produits, des marketing, ou investissement. Je veux avoir mes clients fidèles. Mmh où je veux recruter des clients. Le recrutement client, ici, recommandation, recommandations. Donc, l'entreprise qui s'inscrit fait l'élu service client de l'année. Ou elle, qui s'inscrit dans une démarche de famille la relation client, ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. À la khaterlium, à ce que nous sommes en train de faire, nous avons une relation client sur mesure, on est 900, mais on a une agilité de start-up. On a certains clients qui ont besoin de nous uniquement pour auditer le process. Donc, notre site internet, Donc, on beaucoup d'appels mm -hmm. à le motif de l'équipe, l'FAQ le FAQ, à la question, on Là où Le temps de réponse le le site, il est très lent, comme une version mobile. C'est offert. Maintenant, <rire> une version mobile en 2022, ça y est, c'est inquiétant. Hey, hey. Et donc, tout ça, ma fiche client, consommateur, hey. on n'est pas au téléphone, mais le client, ont un partenaire, au donneur d'ordre, à travers l'expertise, le savoir, donc ne nous appartient pas, c'est quelque hmm. chose qu'on a construit. Il a des équipes support qui m'ont fait la formation, en interne, on le processus il n'est pas à jour. On recommande les à Ou la aussi ben euh, l'occasion l'année je prochaine bravo les à Alcole en fait c'est pas une entreprise on est une secte une <rire> dans le sens où ça euh, m'a une une cause nécessaire les équipes euh, premièrement ça m'a la partie l'aspect appartenance l'entreprise ça m'a l'aspect les arnaqueurs donc il y avait une on avait notre honneur à jouer pendant la pandémie donc Medzo enfin, en 2003 plutôt, elle s'est arrêtée que le 14, le 15 et le 16 janvier à Cahan. On n'a jamais fermé. Donc, on avait une force d'adaptation à travers le télétravail. Il y avait une agilité. Et les Khalet, dès qu'on a commencé à sentir que la situation se corse un peu, dès le mois de février, euh, les, les tad ta Donc, on, a, on avait déjà une partie, mais vraiment infime, les équipes en télétravail. C'était vraiment exceptionnel. Mais. Il y avait les outils, et les process. Mais je crois que c'était transparent agréable. Non. Hey. <rire> c'était cool. <rire> très normal. speed. Ça s'est fait très speed. Mais ce qui est certain, et les, les équipes rajoutaient les travail. On n'a pas arrêté de gérer la relation client. Je précise, il y en a un, un seul client tunisien euh, que je ne vais pas citer. Donc, <rire> euh, donc, service client. On gère 24 sur 24, 7 sur 7. Et ça a été complètement transparent il y avait cet aspect qui m'en connaît une cause, une motivation le télétravail était l'occasion pour tout le monde c'était de garder ses emplois, son emploi d'avoir son salaire, d'avoir la stabilité mmh. donc c'était important pour l'entreprise que tout le monde soit à l'aise Où oui. il y a la symétrie des attentions est les collaborateurs sont sereins au bout du fil, ils sont rassurés, ils ont une motivation le client va le ressentir et donc il était important qu'il y ait un discours Rassurant les clients tunisiens ou les clients français, donc mm. on n'est pas, pas dans le monde idéal. Hey. Donc, on a humanisé la relation qu'on mm. euh, a le client qui coïncide avec l'amour, à ce monsieur le client, je suis en télétravail, donc ça marche je vais faire de la sorte. Je traite votre en toute transparence. Mm. Alors, le client est compréhensif, ça hey. a mon rôle au saip mais exigeant compréhensi mais exi compréhensif. Oui. Après bien sûr c'est là où c'est le défi de tout conseiller client. finalement c'est d'être transparent. Et nice a très bien parlé justement des qualités relationnelles qu'on doit avoir avec le client. Il y a des indicateurs ça de client suis calme comme nerveux et ainsi de suite. Hey. Oh, malheureusement il y a des conseillers clients je ils prennent le problème personnellement. Mmh. Ils le client qui calme le le moi ça moche moi je il ne faut jamais mm. prendre le problème personnellement faut jamais, pour le coup il faut jamais personnaliser le problème c'est compliqué pas forcément un travail qui se fait à al collaborateur al conseiller qui au bout du fil ou à l'encadrement pour qu'il cette dissociation Conseiller, nous avons planifié X ou Y ou Y ou Y ou Y ou Y ou Y ou Y ou Y ou Y ou ou ou Y ou Y a il Y ou il je suis uniquement à les procès, ce que là les je collaborateurs. Elle m'a on accompagne les équipes, le coaching théâtral. Donc, on a une... Je vous le il on a nous nous accompagne. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. nous accompagne. Elle nous accompagne. on travaille sur la PNL et, et, et, et, et, et je Mal... Problème et dès coraux clients de me trash. Il comprend que c'est pas par lui. C'est pas toujours gagné, hey. mais pour le moment, ça nous a permis d'avoir les depuis 2013 avec beaucoup de clients. Très donc bien. très bien. Très bien. les services s'y de plus en plus digitalisés. Donc il a qu'un camel au Ben Nord Madame Anissa. Euh, ça fait partie, je pense, mais le à l'international et, et, et, et en Tunisie vous aussi. Vous c'est vrai que Zedna, euh, on a peut-être ajouté quelques visites physiques. Il faut au Maroc. que c'est culturel. Mais on a quand même euh, pris le pari, une, 95% de l'étude est l'inamloha, donc je dirais que c'est mais chez Aad Digital, ou en tout cas, moi je digital, mais les khalinés les canaux à distance. D'accord. Donc on n'a que 10 visites physiques sur 165 tests. Oui. Donc, d'où l'importance de as l'aspect relation client digital, Peut-être certaines entreprises ne sont pas équipées les outils qui permettent de gérer les interactions, les différents canaux. Mmh. C'est normal, c'est pas leur cœur de métier. Une entreprise, une grande boîte de, de, de distribution ou elle a un fournisseur Internet, elle, elle, son métier c'est justement l'Internet, ou la distribution, Exactement. la logistique. Donc Exactement. le métier de la relation client. mais il Haj, je pour confie investissement. Anali Mafiz Mezzo, nous avons. Euh, les CRM les outils qui nous permettent par exemple d'avoir l'interaction qui m'a donc les conseillers sont disponibles 24 sur 24 7 sur 7 fille attente, au meilleur mais l'objectif est que l'entreprise soit disponible pour qu'on gère des indicateurs qui m'a le temps de réponse le durée moyenne de réponse des choistan la messenger chat la relation personnalisée monsieur fline madame Feltena. donc tout ça est important Exactement. La merci les chérikna, euh, la tajelba. madame Enis Amsadar, merci l'architecte à l'expérience Medzo Tunisie, directrice de Medzo Tunisie. Chocolatique. Merci juste les équipes le kol kolom, merci les supports la formation Olah. <laughs> Olah. <laughs> les équipes et les opérations Ou merci le merci a directeur de l'élection de service client de l'année justement نعطيكم الكلمة منخذ رأيكم في سيفيس كليان في جودة العلاقات مع الحرفة تقييمكم لنجاعة مصلحة الحرفة وكيفش نجمو نطورو نزيد ونحصنو معايير الجودة في مجال العلاقة مع المواطن الواحدة سبعين سبع مية مرحبا سبع بكل تديفونتكم وتفاعلاتكم توت سويد فلاش بوكس مع وليد برحومة وراجعين موصلين معكم حتى نص نهار ما تبعدوش